Que le Seigneur soit béni. Amen. Êtes-vous heureux, après midi Amen. Je Amen. mais aussi. Mm. Le Seigneur fait son travail. Mm. Il place les pierres dedans de nos cœurs. Mm. Il a fermé nos cœurs. Mm. Il a fermé nos vies. Mm. Et l'esprit, l'esprit de Dieu entre dans chacun de nous. Mm. Et cet esprit nous conduit dans toute la vie. Mm. Que le Seigneur soit béni. Amen. Sans tarder, nous entendrons notre frère Léonard, qui nous apportera aussi la parole, et que nous puissions aussi nous réjouir de ce qu'il nous apportera. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Que le béni du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous avons déjà entendu la parole. Nous remercions le Seigneur pour ces moments qu'il nous a accordés de pouvoir passer ensemble, de nous retrouver ici. J'étais heureux en rentrant, j'étais un coup d'œil J'ai vu mon frère et mon frère Yves, que Dieu te bénisse richement, mon précieux frère. Je te remercie de tout cœur pour tout. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse aussi le frère, les soeurs aussi de l'assemblée qui sont ici. Je voudrais d'abord vous demander de pouvoir nous pardonner pour être arrivé vraiment avec beaucoup de retard. Comme vous savez, aujourd'hui, après la réunion, il faut, il faut recevoir vite les gens, puis prier aussi. Et puis après, se mettre en route, en tout cas de tout cœur veuillez vraiment nous pardonner pour ce que nous voulions pouvoir faire arriver ici en retard. Nous sommes heureux de pouvoir entendre et voir réellement combien notre Seigneur est bon au travers de notre précieux frère qui nous a apporté la parole, effectivement, montrant réellement l'importance de pouvoir avoir le, le baptême du Saint Esprit, comme le Seigneur lui-même avait fait la promesse. Que Dieu soit béni Tout ce que réellement, a parlé aussi, il rendait témoignage notre frère Arthur. Donc, je suis dans la joie de pouvoir le voir aussi aujourd'hui avec mon précieux frère aussi. Daniel. Nous nous réjouissons réellement de voir que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et nous soutient et nous fortifie, Et qu'il a fait aussi cette promesse qu'il tient et qu'il accomplit aussi pour... Celui qui croit, comme la Bible le dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera également. Amen. Que Dieu soit béni, parce que j'ai entendu aussi mon précieux frère, et qui est là aussi, que Dieu le bénisse. Il a prié tout à l'heure, lorsque nous étions en train de pouvoir entrer, et j'ai touché par sa prière. Ce que mon frère bien donné. nous sommes par la joie, et comme nous avons déjà eu à pouvoir on aussi à la parole de Dieu. Je vais juste lire une écriture et puis nous allons prier ensemble et, et aussi rentrer, puisque demain si vous devrez aussi aller dans vos lieux de travail. c'est déjà une très bonne chose quand on peut se retrouver aussi Amen. ensemble, d'avoir aussi la, la communion les uns avec les autres, et surtout cette communion avec le Seigneur, notre Dieu. C'est aussi une joie pour moi de voir aussi notre frère qui est venu des pour la première fois. Il nous a aussi apporté la parole de Dieu. Nous allons juste lire une portion de l'Écriture, comme j'ai dit que je, je n'ai pas le nom de l'Écriture, dans le livre de Thessaloniciens, 1er Épître de Thessaloniciens, là au chapitre 3, et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 11 jusqu'au verset 13, nous lisons l'Écriture qui dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, avec tous ses saints. Amen. Amen. Encore une fois, nous voulons te dire merci, Père, pour ta parole, la parole que nous avons entendue, parce c'est nous a importance l'importance de pouvoir vivre ta vie au travers de ton esprit, Père. Et maintenant, nous voulons aussi t'implorer la grâce de pouvoir nous aider pour le peu de temps que nous avons pour cette parole, Père, ton peuple est là, il a reçu ta parole, mon bien aimé Père, qui soit aussi fortifié, pour leur juste Seigneur, ajouter quelque chose de très petit, que tu nous aides, Père, comme cette femme, si on finissait, ne dire, même les miette, nous en avons besoin, oui. aide-nous encore Père, C'est après-midi, et bénis notre bien aimé frère Arthur, notre serviteur Père, et fortifie-le, merci pour la grâce que tu m'accorde, de pouvoir le retrouver aussi aujourd'hui Père, en ainsi que mon bien aimé frère aussi Daniel, et mon frère Yves, mon frère Dédonné, mon frère Gongo, père, père, père, mon Dieu, chaque frère, chaque Sœur, tous les saints qui sont ici, ainsi que le pasteur qui est venu de loin, mon frère qui a aussi interprété encore aujourd'hui, Père, nous mm. te sommes reconnaissants de toi et de le monde la Père, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Voyez-vous ce que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, exprime ici, c'est tout à fait particulier ici. Il dit que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, à planer sur notre route pour que nous allions à vous. En fait, il avait vraiment un besoin dans son cœur pour que le Seigneur lui accorde la grâce de pouvoir arriver à pouvoir atteindre ces lieux-là où se trouvait effectivement le peuple de Dieu. Et pourquoi effectivement il voulait réellement à arriver à atteindre cet endroit C'est parce que il avait quelque chose que lui, il avait pour pouvoir arriver à pouvoir aussi partager avec ceux-là que le Seigneur lui avait accordé la grâce de pouvoir aussi reconnaître et savoir qu'ils étaient également aussi le peuple de Dieu, le Fils et le Fils de Dieu. Il dit, ceci, il dit, il dit que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. En fait, lorsqu'il lâche eux, il a quelque chose qu'il veut leur apporter, il ne va pas vide en fait, mais il possède quelque chose que lui, il trouve aussi que c'est absolument nécessaire que ceux qui sont aussi là qui ont reçu le Seigneur puissent réellement aussi le recevoir. Je crois que j'ai été heureux de pouvoir entendre notre frère lorsqu'il disait tout à l'heure effectivement que et prêcher la parole de Dieu n'est pas une chose qu'on peut arriver à pouvoir faire de n'importe quelle manière et que bon, on veut simplement dire, mais il s'agit effectivement de pouvoir vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque véritable prédicateur qui est appelé de Dieu doit être une partie de la parole de Dieu, il doit réellement vivre cette parole que lui, il annonce en fait parce qu'elle doit être une partie de lui-même. Nous parlons de choses que nous avons entendues, que nous avons aussi contemplées, les choses que nous avons touchées de nos mains. Alors nous revenons à ces choses pour vous le rapporter. Ce ne sont pas des choses que nous avons simplement entendues et été racontées par les uns, mais en fait ce sont des choses qu'effectivement que nous-mêmes, nous avons vécues. Comme notre frère parlait tout à l'heure du baptême du Saint-Esprit. Un prédicateur, s'il doit parler du Saint-Esprit, il doit lui-même avoir expérimenté, avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, pour qu'il puisse réellement savoir ce que c'est d'abord, ou sinon c'est simplement une répétition de quelque chose, mais quand tu l'as toi-même expérimenté, tu es dans la chose et la chose est en toi. Alors, lorsque toi aussi tu vas quelque part où les gens n'ont pas le baptême du Saint-Esprit, alors tu es poussé à pouvoir aussi leur apporter ce que toi tu as reçu. Et ici, il parle de quelque chose, il dit que, que Dieu monte en vous parmi vous, effectivement, à quoi les gars, tous, Cette charité. Donc, les saintes écritures nous montrent effectivement ce que c'est que la charité. D'abord, lui-même, il dit, il dit que nous avons nous-mêmes, donc lui, il possède cette charité, effectivement, Amen. mais il veut venir maintenant vers vous pour vous apporter aussi ce domaine de charité. afin que euh, les choses qui sont de Dieu ne soient pas des lettres, en fait. Mais qu'on voit que le Dieu vivant, le Dieu de la parole, effectivement, c'est Dieu est en train de vivre, effectivement, au travers de celui qui, il a utilisé comme un instrument d'une certaine manière, il dit quand il nous parle de la charité, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une illusion, mais en fait, lui-même, il est parti de cela et, et il vit cela. Parce que lorsqu'on voit dans les saintes Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, il dit ceci Nous lirons vite, vite, pour ne pas Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, effectivement, ce n'est pas la charité, je suis un lérin qui résonne et un qui Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. En fait, frères et sœurs, cet homme, lorsqu'il parle comme ceci, il a eu l'expérience de savoir effectivement l'importance de la charité. Il dit, je peux avoir la connaissance de la parole, les dons de prophétie, tout ça, J'ai dit, mais toutes ces choses-là ne sont pas plus grandes, effectivement, que cette chose-là. Parce que tout ça, j'ai eu un pouvoir aussi les savoir. Mais quand j'ai eu cette chose-là, j'ai compris que les dons, ceci et là ne sont pas plus importants que ceci. Elle dit que c'est quand dit, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point vieuse, la charité ne se vante point, elle ne semble point d'orgueil, elle ne cherche de au... elle fait rien de, mal... et de malhonnête, elle ne cherche au point son intérêt, elle ne s'irrite au point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de la justice mais c'est les Juifs de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Et il dit, la charité ne périt jamais, mm -hmm. les prophéties prendront fin ainsi les suites. Mm -hmm. Donc cet homme est parti vers ce peuple-là, il dit, je ne suis pas venu vers vous avec une subtilité de langage, non, non, non, non, mais avec une démonstration d'esprit. Je me suis reposé sur les choses qui sont vraies, et le mm -hmm. Dieu qui est en moi maintenant, de montrer qu'effectivement, que la parole qui a été annoncée, elle est vraie. Regardez une chose. Je nous rappelle dans l'Écriture, effectivement. Alors, il dit, « Demain, pour vous dire, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables. » Mon frère et ma soeur, c'est absolument nécessaire que nous comprenions que ce que Dieu, aujourd'hui, dans un temps comme celui-ci, attend de son peuple, ce que ce peuple puisse être irréprochable. Amen. Et c'est ce que la Bible dit, en fait, je pense à Ephésiens au, euh, au chapitre 5, je pense pas 5. Ephésiens au chapitre 5, oui, oui. Ephésiens au chapitre 5, verset 25, il oui. dit, Marie, aimez donc vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré, s'est livré plus pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée, l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire qu'effectivement, que, que l'être humain tel que toi et moi, nous sommes ici aujourd'hui, aussi debout, c'est pas une illusion. En fait, nous devenons, et nous sommes censés pouvoir devenir, Irrépréhensible, effectivement, sans tâche ni lui. Ça veut dire quoi Des hommes et des femmes parfaits. Amen. Donc la perfection n'est pas une illusion, mais la perfection elle est réellement une réalité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, effectivement, que la parole de Dieu nous fait savoir que Dieu a donné les uns comme les autres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ce qui veut dire quoi, frère de ça Que dans ces temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous parle, Dieu nous montre effectivement ce qu'il attend et ce qu'il est en train de pouvoir faire. Chacun de nous étant conscient de ce que c'est Dieu et pour nous aujourd'hui. Nous avons entendu, il a dit là, effectivement, que Dieu a envoyé un prophète. Chacun de nous est conscient, effectivement, qu'il y a un prophète qui a été envoyé. Mais pourquoi le prophète a été envoyé Mais Pour la restauration, effectivement, de la parole de Dieu. La parole a été restaurée. Et étant conscient de cela, nous, nous sommes de ceux-là qui avons reçu les choses au parfait des dieux. Donc, la parole parfaite des dieux, qui veut dire que nous sommes censés devenir parfaits. C'est ce que la Bible nous montre. Hein. Pas une illusion, mais la perfection réelle. Quand on te regarde toi, mon frère, wow. regarde toi, ma soeur, on dit que cette soeur ou ce frère, il est vraiment parfait. Gloire wow. à wow. Frère, ce n'est pas possible, mais c'est la vérité, c'est possible. Amen. Parce que Dieu l'a dit, effectivement, une église glorieuse, libre des sans tâche, ni. quand est-ce que Dieu va le faire? Oh, frère, tu sais, Dieu le fera dans les temps à venir. Mais en fait, ce que toi, tu ne réalises pas, mon frère et ma soeur, ce que Dieu est en train de le faire maintenant, Amen. et avec qui? Mais avec toi. Amen. Parce que la Bible dit, sanctifie-le par ta vérité. Amen. Ta parole à toi, elle a la puissance, frère. C'est pourquoi il faut que le, le Saint-Esprit vienne avec les mains de l'Esprit pour tenir cette parole, effectivement, afin qu'elle ait le fait en vous. Si c'est la parole donnée par un homme, elle ne peut pas agir en vous. Mais si c'est Dieu qui donne la parole, elle va certainement agir en vous. Amen. Vous vous dites, mais frère, bien-aimé, oui, frère, regardez, frère, je crois que ce matin, je parler. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant quand nous n'avons pas reçu cette parole? On vivait n'importe comment. Les femmes portaient des pantalons, effectivement. Les hommes se mettaient des, des croumettes ici avec des poitines ouvertes ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé quand la parole est venue vers toi ma soeur, vers toi mon frère Qu'est-ce qui s'est passé Les personnes n'étaient pas derrière toi, mais seulement la parole que tu as entendue. Elle est tenté de te rendre parfait. Toi soeur, aujourd'hui tu ne t'habilles pas comme hier. Non, parce que tu sens que quand tu mets un vêtement, même si elle est dessinée, comment, quand tu la mets, le Saint-Esprit en toi te dit, ça, ça ne va pas. Mmh. C'est un travail que Dieu est en train de pouvoir faire pour t'amener effectivement à quoi À la perfection. Et Dieu dit ceci, mais soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mmh. Donc ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs soient irréprochables. Pourquoi Parce que Dieu nous a donné un nouveau cœur. Mmh. Et le cœur qui vient de Dieu c'est un cœur qui n'est pas un cœur de péché, mon frère. Mmh. Un frère ou une soeur qui est né de nouveau, ne peut plus vivre, en fait, dans le péché, C'est pas possible. Mmh. Amen. Amen. Oh, le péché ne peut pas être nous-mêmes pour toi. Mmh. On va pas te suivre derrière, en fait. Mmh. La vie qui est en toi, mmh. est sanctifiée. tu es un saint. Aux saints saint. Au saint qui sont effets mmh. Quand Dieu dit saint, ce pas dit que ce sont des gens qui sont corrompus. Non, un saint, c'est un saint. Mm. Donc, l'homme ou la femme qui a été sanctifiée, mm. il bien va un vase, effectivement. Que... Mais quand le Saint-Esprit descend en toi, mm. mais il te rend pur, non? Amen. Il te rend parfait, frère. C'est sûr et certain. Mm. C'est sûr et certain. Quand il est en toi, notre frère l'a dit tout à l'heure, parce que c'est vrai, mais si le Saint-Esprit est en moi, qui est en moi exactement? C'est la parole. Amen. Amen. Qui est la parole? C'est Dieu lui-même. Aussi oh, Dieu est en moi, alors, je suis parfait. Amen. Amen. C'est la vérité. C'est la Bible, parce que Dieu n'est pas un parfait. Mm. Si Dieu est en moi, je suis parfait. Amen. Vous savez, la Bible dit une chose. Je vais terminer par la parole. Dans le livre, je pense, de, de Jean, un Jean, un Jean, au chapitre 3, un Jean, au chapitre 3, je pense, aussi. un Jean, au chapitre 3, regardez très bien, il dit. Voyez donc de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous suivez cela, vrai? Il dit, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas nous serons, ou probablement nous, nous, nous, nous sommes en train d'être. Non, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous possédons tout ce qui est nécessaire comme qualité divine pour y avoir, répondre comme Dieu attend de nous que nous soyons. Est-ce que vous avez compris Amen. Parce qu'un être humain ne peut agir comme un être humain agit. Mm -hmm. C'est un animal, elle joue comme un animal, mais quand c'est un homme, il a les caractéristiques d'un homme en soi. Il est saint n'est-ce pas? Et il dit, puisque je suis saint, vous soyez aussi saint dans toute votre conduite. N'est-ce pas? Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. N'est-ce pas vrai? Regardez ici une chose. Il dit, nous sommes dans vérité et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons certainement semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est plus. Quiconque pêche, transgresse qu la loi, et le péché, la transgression de la loi. Or, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché, et il n'y a point à lui de péché. Quiconque demeure en lui, ne pêche point. Amen. Donc, quiconque demeure en lui, il ne pêche point. Amen. Écoutez, quand il dit... Il dit, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Oui. Mais toi, tu me dis que tu l'as reçu comme ton sauveur personnel. Nous oui. l'avons entendu tout à l'heure, effectivement. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais l'esprit de vérité, oui. n'est-ce pas vrai oui. Que le monde peut recevoir, oui. qu ne peut recevoir. Parce qu'il ne peut... Nous lisons dans Jean 14, ans, rapidement, comme le fait tout à l'heure, effectivement, Jean 14. Oui. encore un peu... Jean 14, je pense que c'est la Oui, hein. mmh. Verset 10.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 Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon père et que vous êtes en moi et que je suis dans vous. Avez-vous remarqué cela Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Donc si lui, il est en moi. Frère et soeur, je n'ai pas besoin le goût effectivement d'aller dans les cabarets, dans les cafés. De pouvoir boire des, des alcools, effectivement, toutes ces choses-là ne sont plus là-dedans. Donc, l'homme en qui, réellement, l'Esprit du Seigneur, la parole de Dieu demeure, il est un homme saint. Amen. Amen. Il se purifie lui-même. En fait, il s'éloigne de toute uniquité. Pourquoi, frère Parce que c'est lui qui est en vous. Il est plus grand que c'est dans le monde. Amen. Amen. Qui est en nous Donc, dans les livres, Je pense dans le livre de. Oui, je que c'est que nous lisons. Oui, dans le livre de Jean. Jean, pardon. 1 Jean 3. Écoutez bien. Il dit Je relis 1 Jean 3, verset hein, 1. Il dit Quiconque pêche transcède la loi et les péchés à la de la loi. Or, oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés Amen. et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice et juste est juste comme lui-même est juste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 Bien sûr, mon frère et ma soeur, Dieu a enlevé le goût du péché. Tu mmh. mmh. as enlevé ce désir-là de pouvoir mmh. vivre de n'importe quelle manière, déréglé. Mmh. Non, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Mmh. Il s'agit de quelque chose qui a toujours, vous savez ça c'est pas bon c'est si c'est bon ça c'est pas bon c'est si c'est bon l'homme spirituel juge de tout je juge pas personne Amen. parce qu'il a réussi l'esprit de dieu mais certainement c'est vrai mm. parce que aussi longtemps que effectivement que christ n'est pas encore en toi et c'est sûr et certain c'est un combat effectivement mm. tu dois faire le bien tu dois faire ceci tu dois faire cela vous savez c'est cela que j'avais vous savez, c'est cela que l'apôtre Paul disait dans le livre de Hébreux, je pense, au chapitre 3 et 4, en parlant du repos. Il a dit Mais, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, chargé, vous vous vos vous vous fardez, effectivement, je vous donnerai du repos, n'est-ce pas Et quand cet homme parlait du repos, effectivement, il dit Mais, vu, quand on se repose les, les, les, les, les sabbats, effectivement, les lendemains, vous allez travailler. Mais celui qui entre dans le repos de Dieu il ne travaille plus. Mmh. Il se repose comme Dieu s'est reposé. Ça veut dire que, quand tu es dans ce repos-là, mmh. tu ne dis pas, ah, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je vais pécher en faisant, non, non, non. Il faut que je me force à aimer, il faut faire le bien. Non, le bien, vient naturellement. Amen. Amen. Mmh. Parce que la chose est en toi. Mmh. Tu loues simplement Dieu. Quand mmh. le mal vient, il y a une résistance. Il mmh. y a quelque chose qui est en toi, il n'absorbe plus le mal. Mmh. Amen. Mmh. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Et dis enfin que vos cœurs soient irréprochables. Amen. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, que dans ton cœur à toi, mon frère et ma soeur, Amen. il est impossible que tu aies la peine à l'endroit de quelqu'un. Amen. Amen. Que tu t'attends là, tu commences à penser oui, lui il pense que je suis moi. Et tout ça, passer par ton esprit, à ton cœur, ce n'est pas possible. Le cœur d'un véritable croyant, il est gardé. Il ne permet pas qu'une pensée aussi vaine puisse rentrer. Quand la pensée vient, le cœur travaille, tremble dedans. Mmh. Il faut que la souillère puisse sortir. Mmh. Irrépréhensible, mmh. sans tâche. Mmh. Il dit, il est semblable, pour faire ma soeur, c'est déjà maintenant que Dieu est en train de faire son travail. Mmh. Dans le vrai croyant. Mmh. Quand tu crois sincèrement, pourquoi tu crois parce que tu as remarqué que ta vie à toi n'était pas la bonne. Tu vivais comme un chien, moi aussi, j'étais comme un chien. Je trouvais que ce n'était pas agréable, effectivement. Je ne vais pas être un chien. Je vais être un fils Dieu. je vais être un seul. Alors je vais abandonner cela. Oui, je vais mourir à ces choses. Pour recevoir quelque chose qui me tiendrait dans un Amen. Alors, depuis que je cru, je vais toujours être comme un païen qui vit comme un chien. Ce n'est pas possible. Ce que je n'ai pas cru. Bon, quand j'ai cru, alors je suis devenu aussi un croyant parce que j'aspire à être pur, à être saint, à être comme lui. Amen. Il dit, je voulais venir vers vous. Pour que je prie que Dieu augmente cette charité. Cette charité c'est Christ lui-même, l'amour de Dieu, l'amour de la parole. Vous avez remarqué comment est-ce qu'il dit Christ là Elle n'est point envieuse, elle ne cherche point son intérêt. Et, et, elle croit à la parole de Dieu. Et, elle ne elle pense pas mal. Non, elle ne soupçonne point le mal. Non, non. non, non, non, non. Il toutes ces choses-là. Hum. Peu importe ce qu'on peut penser de toi, mais toi qui ne penses pas de mal. Amen. Amen. Amen. Ah ce que Dieu fait en toi mon frère et ma soeur oh oui mais c'est lui qui a cette espérance en lui C'est purifié lui-même alors cet homme ou cette femme hum. un fils de Dieu et hum. du saint, saint l'éternel et, hum. et son cœur travaille ces jours là il sait que Seigneur que je dors que je sois debout hum. quand il viendra Mm. Je sais que je te bénis. Amen. Amen. Parce que je garde mon cœur plus que tout autre. Mm. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Amen. Amen. Mm. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux pèleront Jésus. Je sais qu'un oui. jour, nous sommes sur mon père. Mes yeux sur la terre, nous ne vivons que pour toi, notre Dieu. Sur la terre, nous ne marchons que pour ta gloire. Sécurité, et qui ont été sanctifiés pour moi. Nous te l'aurons, mon bébé, de me faire du sang et nous te remercions encore aujourd'hui Nous m'accorder la grâce, mon bébé, de me faire ça, de marcher comme des saints. C'est un terme, mon bébé, de me faire du sang comme la vôtre nu. C'est tellement nous sommes la lumière de ce monde, mon bébé, de me faire. la lumière, il y a pour les ténèbres, mon roi. la lumière, il a pour la lumière, mon roi. Pour éclairer mon bébé, de me faire la pour mon frère et pour ma soeur, mon roi, Monsieur, je à la délivrance, mon le en fait, que le croyant soit les malvis, mon me faire frère, depuis le pour la croix. Et de prendre plaisir à ce que toi tu dis, Père. Oui, Nous te remercions, bénis les serviteurs de cet endroit. Merci pour mon précieux frère, Père. Que tu le bénisses, ici, moi. Je te, vois. Je te vois. mon roi. Je tu le radio mon mon Et mon de façon à Dieu de mes Pères, mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. Oh Dieu, chaque frère et chaque sœur, dans cet endroit, je mon au roi, que toi, le Dieu, encore le cœur mon mes Pères, et la délivrance ne soit mon J'ai le Dieu qui manifeste ta mon ta grâce et ton amour et ta mon mes mon Guéris aussi les malades, pour de mes mon mission et à mon de mon secours, le soutien. pour tous les temps, mon mes merci encore pour la passion de ton pas, pour mes Pères. Louez soit ton Seigneur et chacun d'eux. De voilà, il faut qu'il te donne davantage mon roi. Nous te remercions pour tout. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et son Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te bénisse, mon Père. Alléluia. vous asseoir quelques instants. Hmm. Que le Seigneur soit béni, qu'il a été merveilleux pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'il a apporté les réponses à vos questions Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Malheureusement, nous sommes gérés par le temps. En attendant le jour où nous pourrons nous, ré nous réunir là avec notre Seigneur pour l'éternité. Mais ici nous avons là le temps qui gère un peu notre vie. Nous arrivons à la fin. J'ai été heureux de vous recevoir tous mmh. et toutes Amen. dans le nom précieux de notre Seigneur, Amen. de recevoir mes bien-aimés bien mmh. ici, serviteurs de Dieu, mmh. qui est sont beaux les pieds de ceux qui en Alors que le Seigneur les bénisse Amen. et qu'il leur apporte la, la grâce de les aider mmh. dans leur œuvre. Mmh. C'est vrai que il y aura très peu. Très peu, trop peu d'oubliés qui servent le Seigneur. Mais c'est le Seigneur qui amène ceux qu'il s'est choisi. Amen. Nous n'avons pas à choisir nous-mêmes. C'est Dieu qui les choisit. Amen. Alors, que le Seigneur choisisse chacun d'entre nous. Parce que chacun d'entre nous, nous pouvons servir le Seigneur à notre façon. À la façon que Dieu nous donnera de faire. Alors que le Seigneur soit glorifié. Amen. Quand nous nous séparons tout à l'heure, ne partez pas, il y aura quelques collations avant que vous puissiez prendre la route et que le Seigneur puisse vous bénir. Mmh. Mais surtout avant de terminer mmh. euh, ce culte, j'aimerais parce que euh, une amie qui, qui est venue ici, donc elle vient pour la troisième, quatrième fois, c'est Patricia, si elle peut se lever comme ça au moins les, les gens, donc euh, vous la verrez. Donc, euh, c'est un gros effort qu'elle soit venue toute seule parce qu'elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Mais le Seigneur récompensera. Amen. Amen. La récompensera de, de ce qu'elle est là. Je peux t'asseoir, ma Et elle euh, m'a demandé si on pourrait prier pour elle. Mm -hmm. C'est avec la certitude que si nous prions le Seigneur, c'est que le Seigneur agira. Amen. Amen. Le Seigneur sait ce qu'elle a besoin. Amen. J'en connais une partie, mais je ne veux pas moi tout savoir, le Seigneur le sait. C'est ce qui est le plus important. Amen. Mais ce que quand nous prierons pour elle, c'est que tous ensemble, Amen. nous puissions être unis dans la prière, Amen. afin Amen. que le Seigneur lui accorde ce Amen. que Lui veut. Amen. Ce que Lui veut. Amen. Parce que ses dessins sont parfaits. Amen. Amen. Amen. Elle souhaiterait donc qu'on pour elle. Elle souhaiterait qu'on prie aussi pour sa belle-fille, et qu'on pour ses parents. Amen. Sa belle-fille, donc son, son mari est décédé, donc le, le frère Patricia est décédé, donc la vie n'est pas facile pour euh, son épouse et ses parents aussi, passent des moments difficiles et nous pouvons comprendre que c'est dur de perdre l'un des siens, mmh. mais parce mmh. qu'elle est venue et que comme euh, il a été déjà dit auparavant et comme nous savons tous, venez. Déchargez-vous de tous Amen. vos fardeaux Et prenez mon joug qui est mm. léger mm. Elle veut se décharger de ses fardeaux mm. Au pied du Seigneur Amen. Alors que nous puissions demander au Dieu mm. Qu'il lui réponde Amen. Et qu'il nous conduise, comme nous l'avons mm. entendu Dans toute la vérité de la parole de Dieu Amen. Parce que le fait qu'elle soit là N'est pas un effet du hasard C'est de la volonté de Dieu Amen. Mais parce qu'elle est là elle devient une lumière pour ceux qui l'entendent. Et ce qu'elle a entendu, c'est de la part du Seigneur, qu'elle pourra le répéter et qu'elle puisse apporter aussi la vie à tous ceux qui l'entendront, parce qu'elle a entendu encore cette midi Alors je vous invite à vous lever. Et qu'ensemble nous puissions la présenter entre les mains du Seigneur et que le Seigneur agisse puissamment. Seigneur, notre Dieu, verset Oui, Seigneur, notre Dieu, si tu es sur terre, Seigneur, tu viendrais à être, tu dirais que veux-tu que je te fasse Seigneur, tu connais le désir de cette cœur, Seigneur, c'est ta famille. Tu sais, c'est quoi elle a besoin d'elle-même et de ses proches. Seigneur, Dieu, c'est confiant en ha... toi, c'est confiant dans tes promesses, le c'est-à-dire Qu -ce que c'est tout le Alors, Seigneur notre Dieu, nous, aussi, oui. nous oui. aussi nous nous confions sur tes promesses en fait la présence de des rocheurs. Et Seigneur notre Dieu, on est en anglais, les bénédictions aux génères, la puissance de toi, l'Esprit, afin que Puisse accomplir dans la vérité de ta parole. Et tu ce que je peux voir de toi C'est que c'est à nous de ta face. Seigneur Dieu, au lui de lui, tu es l'éternel. Le Dieu vivant dans qui nous soyons, c'est C'est lui qui demeure le même, qui aujourd'hui est, Et pour l'éternité. Alors, Seigneur notre Dieu, que l'esprit de lui, tu en elle maintenant. Et que tu puisses la Seigneur, c'est qu'il y a un de plus Oui, Seigneur, c'est tu as choisi pour elle. le plus les gens, Seigneur nous devons parce que nous avons ce que tout le monde a Si nous croyons, nous devons accomplir et nous avons fait ce que et nous et nous et le et Que le Seigneur soit béni. Amen. Crois que le Seigneur t'a accordé et mmh. tu le verras. Amen. Amen. Amen. Chantons un petit cœur, avant de nous séparer sur les biens. C'est un cœur que nous connaissons tous, et euh, se pour les grands recueils. C'est le numéro 13 dans le grand recueil comme ça. Mais sinon, c'est « La foi illumine la nuit. Mmh. La foi bannit craintes et doutes. Mmh. Et tout mon cœur chante, mmh. mon âme est contente. » la foi sur tous les ennemis me rend toujours plus que vainqueur Amen. Alléluia Amen. Oh quel bonheur Alléluia Amen. Gloire au Seigneur euh, 154 dans le, dans le, dans le coeur, et 13 dans le ventre La foi illumine la nuit, la foi barricade et d'autres, mon cœur chante, mon âme la foi sur tous mes ennemis, me rend toujours plus que ma gueule. Nous toujours plus Alléluia, ô Alléluia, Amen. Oui. Amen. Et je demanderai au Père Ivre s'il peut remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Père Céleste, Allez, après bien. ces moments, Seigneur merveilleux, Seigneur, oui. Amen. nous savons, Seigneur, que tu es vivant. Amen. Amen. Et Père éternel, combien nous te sommes reconnaissants ce soir, Seigneur, à la fin de cette journée. Amen. Tu nous as bénis dès le matin, Seigneur, Amen. et le soir, Seigneur, nous chanterons tes louanges. Mon âme te rend grâce, Allez, Seigneur. Bien. Et surtout, n'oublie aucun de tes bienfaits, car ils sont nombreux, Seigneur. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur, Amen. qui est manifestée à travers le monde entier. Mmh. Amen. Je te loue, Seigneur, pour nos oh. frères qui ont amené aujourd'hui, Seigneur, euh, la parole avec le ainsi de le Seigneur. Au Seigneur. Amen. Amen. Bénis chacun d'entre nous. Nous avons reçu, Seigneur, cette oh. parole. Nous avons reçu cette nourriture, Seigneur, Amen. qui nous fait tant de bien. Amen. Oh, Seigneur, puissions-nous retenir, Seigneur, ce que Tu as mis dans nos cœurs. Amen. Nous sommes saints. Amen. Nous sommes saints, Seigneur, comme ton serviteur l'a dit. Seigneur. Et nous croyons de tout notre cœur. Gloire te soit rendue. Accompagne, Seigneur, chacun, Seigneur, dans son foyer, Seigneur. Oui. Que tu puisses Seigneur, si tu tardes à venir encore Seigneur, nous bénir Seigneur, Amen. et permettre encore que nous puissions Seigneur communier ensemble, nous rencontrer Seigneur car pour moi, c'est un privilège, oui. Seigneur, et une joie, Seigneur, que tu m'accordes, Seigneur, de voir mes frères, Seigneur, oui. mes sœurs, Seigneur. Bénis oui. mon frère, Seigneur, qui est venu du Zimbabwe, Seigneur, oui. pour apporter, Seigneur, un, un message plein d'amour, Seigneur, oui. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis oui. mon frère Léonard, Seigneur. Oui et comme il est cher. Mmh. Bénis mon frère Dieu donné. Amen. Bénis le mon frère Daniel Glinner. Oui. Bénis mon frère Arthur Glinner. Mmh. Amen. Bénis Seigneur mon frère Samuel de Nazareth. Mmh. Amen. Derrière moi Seigneur. Mmh. Et oui. Et bénis Seigneur mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Et saluez tous tous ce par la Saint-Baiser, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.